toutes et à tous et merci d'être avec nous pour cette rencontre avec le poète Karl Norak dans le cadre du festival Effraction, une rencontre organisée en partenariat avec le Centre Wallonie Bruxelles. Bonjour Karl Norak. Bonjour Sonia. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Karl Norak, vous avez publié une dizaine de livres de, de poésie, de nombreux ouvrages pour la jeunesse. Et vous êtes, depuis le 29 janvier 2020, poète national belge. Qu'est ce que ça signifie être poète national belge Vaste question. Hein Donc, euh, c'est vrai que moi, il y a quelques années... La notion de poète national m'apparaissait à moi même étrange. Je vivais en France à cette époque là. Après, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de pays qui ont un poète national. Pour le moment, aux États-Unis, c'est pour la, la première fois une Navajo qui est poète nationale, poétesse nationale. Et là bas, d'ailleurs, ils sont élus par les, par les bibliothécaires du pays. En, en Angleterre, par exemple, ça existe depuis la Renaissance sans discontinuer. Mais là, il y a encore une notion un peu bizarre de poète d'État. Donc, euh, le poète national est censé peut-être écrire un poème pour la reine, si, si, si la reine a une manifestation très, très particulière. En Belgique, ça existait autrefois. Émile euh, Verhaeren, le grand poète symboliste, avait été poète national du fait du roi, hein, qui l'avait nommé ainsi. Aujourd'hui, ce sont toutes les maisons de la poésie qui se mettent autour d'une table, euh, quelle que soit leur région et leur langue et qui ont décidé de recréer un peu cette tradition aussi chez nous. Euh, le but étant de premièrement d'avoir le regard d'un poète sur l'actualité, hein, c'est à dire que mes poèmes sont euh, publiés donc, très régulièrement dans la presse, la Libre Belgique, parfois dans le, dans le soir ou dans la presse euh, néerlandophone. Et alors un autre but, euh, sans faire de la politique, parce que les poètes quand même essayent d'être un peu au dessus de la politique, et de rapprocher la, la communauté des poètes entre eux. Et là, par exemple, on va faire un grand voyage dans ce que j'appelle la volupté de la lenteur. C'est à dire qu'on va, va faire le tour de notre immense pays sur une péniche où vont monter des poètes de, des différentes communautés, afin qu'ils qu aient l'occasion pour la première fois de se connaître, mais au rythme très lent de ce mode de déplacement. Avec une petite signification quand même qui, est, qui fait qu'une rivière n'a pas de frontières, elle a des écluses, elle a des murs sur les côtés, mais devant, il y a des ponts et pas de murs. Hein, donc, évidemment, ça peut avoir une signification politique qui n'est même pas cachée, mais qui n'est pas une volonté vraiment de faire de la politique, mais d'aller un peu au-dessus des murs qu'on nous impose. Et c'est aussi, mais c'est aussi ce que vous faisiez déjà avant d'être poète national. Mais ça amenait la poésie aux gens. Vous évoquiez les journaux. Ça laisse l'opportunité à des personnes qui n'achèteraient pas des recueils de poésie, qui ne liraient pas de poésie, de tomber dessus dans le journal et de, de s'y intéresser. Ou en tout cas, pour un moment, en tout cas, le temps de, de la lecture s'y plonger. Il y a vraiment cette volonté d'amener oui, la poésie dans la rue. Ça, ça c'est le but premier, hein. c'est à dire que bon, la poésie existe dans certains cercles. Au bout d'un moment, d'ailleurs, assez rapidement, on est connu, mais dans une sorte de cercle privé ou de télévision en circuit fermé, alors que la poésie, elle est destinée à aller vers la rue. La précédente poétesse nationale belge, Els Mors, par exemple, elle avait suivi toutes ces euh, manifestations pour le climat, pour l'écologie, avec les jeunes en Belgique, pour reprendre sur les calicots de quoi alimenter ses poèmes. Moi, là, par exemple, je vais faire un, un spectacle avec 300 enfants qui vont chanter en deux langues et... Il y a deux des chansons. L'une où je reprends des phrases que je trouve sur les murs, à Paris, d'ailleurs. Quand, quand je me promène dans, dans Paris, je note les phrases les, qui, est, qui sont sur les tags. Hein Il est indispensable d'errer, que J'ai vu l'autre jour. Et alors, je vais demander aussi aux enfants d'écrire un poème sur leur façon de changer le monde, puisqu'ils sont censés être la dernière génération à pouvoir sauver notre planète. Et donc, voilà, aller ramener la poésie vers la rue par tous les moyens possibles, mais aussi, évidemment, aller dans la rue chercher la poésie. Hein. L'autre fois, il y a une petite fille qui m'a dit, toi, tu vis ta vie. Alors après, tu prends ta vie et tu la mets dans ton poème. Et c'est ça, ton poème. Je dis, bah, voilà, tu as, trouvé, tu as trouvé la définition. La poésie, on rêve qu'elle court par les rues, hein, Donc qu'elle ne soit pas à petits pas, hein, mais qu'elle puisse déferler un tout petit peu. Et vous dites que, que l'amour de, de la poésie n'est pas forcément apparent, mais qu'il n'est jamais bien loin derrière. Avec cet exemple, notamment des ateliers que vous menez auprès d'adolescents qui, qui ne lisent pas forcément de poésie, mais vous vous apercevez généralement au bout de deux séances qu'en fait, la moitié en écrit de la poésie. Oui, c'est à dire bon, maintenant, j'ai moins le temps de le faire, mais j'ai été énormément, vraiment dans tous les milieux. Donc auprès des enfants, des adolescents, des adultes dans les prisons, euh, euh, dans des écoles très, très particulières, un peu partout. Et... Souvent d'ailleurs, au début, en particulier chez les adolescents, les enfants adorent la poésie, se battent pour être celui qui va venir en lire. Hein. Sauf que souvent ils viennent et ils me disent euh, ⁇ ça m'a fait du bien de t'écouter parce que je croyais que tu étais mort en fait. Pour ⁇ eux, Pour eux, le poète, c'était quelqu'un qui vivait autrefois. D'ailleurs, je leur ai dit que j'ai un peu... Autant d'entends. Voilà. Ils m'ont demandé l'autre fois si j'avais écrit Les Fables de La Fontaine. Donc je lui dit, de manière surprenante, il s'appelait La Fontaine, et il les a écrits lui-même. Alors ils me disent... Tu as un pseudo, nous a dit. Donc, Karl Perrault, c'est toi aussi. Je dis non, Charles Perrault, c'est quelqu'un d'autre. Et donc, c'est vrai qu'il y, y, y a cette perception chez eux. Et chez les adolescents, souvent, quand je vais les voir, ils me, ils me disent euh, On ne lit pas de poésie. Quoique maintenant, via le slam, etc., il y a, il y a un basculement hein, qui, est, qui, qui est en train de se passer pour le moment dans, dans, dans les années qu'on est en train de vivre pour le moment. D'ailleurs, je pense que, quand un monde est en train de vaciller, ce qui est le cas aujourd'hui, il y a un recours au poème. Moi, je, je, je le vois partout, hein, le poème, revenir par rapport à ça. Mais dès que je suis un peu plus intime avec ces adolescents, que je les ai rencontrés une ou deux fois, ils me disent on a un petit carnet secret ou quelquefois hein, Cocteau disait écrire un poème, c'est mettre sa nuit sur la table. Et bien, ils vont chercher leur petite part de nuit à eux ou leur grande part de nuit et ils essayent de, de la poser sur la table. Je vais vous raconter très brièvement une anecdote amusante avec des adolescents il n'y a pas très longtemps. Donc, il y a une fille qui arrive, elle me dit, une quinzaine d'années, elle me dit j'ai la rage parce que vous rencontrez l'autre classe qui n'aime pas la poésie, alors que moi j'adore la poésie et vous ne venez pas dans ma classe, alors je suis vraiment fâché. Et alors je lui dis écoute, moi je vais te donner quelque chose que les autres n'auront pas. Hein voilà, je leur ai lu quelques extraits d'un livre, et eh bien toi, tu auras le livre, je te l'offre. Et alors elle me dit, ah merci, mais qu'est-ce que je dois vous donner en échange Alors je lui dis, mais rien, la, la poésie peut être un don gratuit, un partage. Elle me dit, non, ce n'est pas possible, attendez. Hein, et alors elle fouille son cartable à la recherche de... de pour faire un deal, quoi. Et alors après, elle, elle, elle, elle sort quelque chose, et me dit, une pomme, ça va <rire> Et pour moi, bon, la, cette, cette pomme était un, un poème. Hein, quand je l'ai mangée, je l'ai trouvée délicieuse. Elle était bonne, oui. Et d'ailleurs, avec eux, quand ils me disent « Définissons la poésie », la poésie, c'est toujours l'arrêt de métro où vous ne descendez pas. C'est toujours cet oiseau qu'on essaierait d'attraper du bout des doigts, mais qui va vous échapper à la dernière seconde. Moi, j'aime bien justement dire que la poésie, c'est ce qui ne peut pas être enfermé dans aucun tri tiroir. Hein, et que si on est poète national, c'est pour essayer d'avoir un, un petit contre-pouvoir aussi. Voilà. Justement, ces poèmes qui sont publiés donc dans la presse, pour tout, toutes celles et tous ceux qui nous regardent et qui n'ont pas lu les journaux, vous pouvez retrouver bien évidemment tous ces poèmes en ligne sur le site poème, poète où on retrouve ces poèmes. Je crois que vous nous en avez amené deux que, que vous allez nous lire pour nous donner une idée de ce à quoi voilà, ressemblent, volontiers. sonnent ces, ces poèmes écrits dans, dans le cadre de cette grande mission de, de Poète National Belge. Alors il y en a qui sont un petit peu durs. Là, il n'y a pas longtemps, j'ai écrit sur une petite fille qui, a, bon, qui, est, qui est morte lors d'une poursuite un peu folle de migrants, hein, donc par une balle perdue de la police. Euh, la semaine dernière, j'ai écrit un, un poème pour une opération sur tous les, les handicaps de parole auprès des enfants. Euh, j'ai écrit un poème un peu paniqué. Euh, lors de la nuit des élections américaines, où j'avais l'impression que ça allait basculer du mauvais, du mauvais côté. Mais là, je vais vous lire euh, le premier poème que j'ai écrit euh, pendant le premier confinement, donc, euh, à propos du coronavirus, mais en essayant de, de dériver sur une métaphore plus agréable. Un espoir virulent. J'ai attrapé la poésie. Je crois que j'ai serré la main à une phrase qui s'éloignait déjà, ou à une inconnue qui avait une étoile dans la poche. J'ai dû embrasser les lèvres d'un hasard qui ne s'était jamais retourné vers moi. J'ai attrapé la poésie, cet espoir virulent. Voilà un moment que ce clair symptôme de jeter les instants devant moi était devenu une chanson. Ne plus être confiné dans un langage étudié, s'emparer du mot libre, exister, résister, et prendre garde à ceux qui parlent d'un pays mort alors que ce pays, aujourd'hui, nous regarde. À présent, m'interroge, c'était écrit. Votre langue maternelle Le souffle. Votre permis de séjour La parole. Vous avez chopé ça où Derrière votre miroir. C'est quoi alors votre dessin étranger Que les mots soient au monde, même quand le monde se tait. J'ai attrapé la poésie. Avec sous les doigts une légère fièvre, je crève d'envie de vous la refiler, comme ça, du bout des lèvres. Donc voilà, un petit poème qui parle du coronavirus, mais d'une façon décalée, hein, puisque le virus de la poésie, c'est quelque chose, évidemment, qu'on aurait envie de, de, de propager. Voilà Celui-là, on, celui on veut le propager. Et alors voilà celui qui est paru il y a quelques jours, parce que... J'avais pas envie de faire. J'ai dû faire un poème bilan de l'année dernière. Vous voyez, vous voyez la difficulté. Et en essayant de mettre un peu d'humour, d'ailleurs. Et puis, j'ai pas eu envie de faire non plus un poème de nouvel an. Et donc, j'ai attendu le 1er février. nouvel an plus un mois. Voilà. De voir, après janvier étant passé, comment est-ce qu'on bascule vers les 11 mois qui restent. Donc ça, c'est paru dans la Libre Belgique, donc il y a quelques jours. Table rase. L'année s'est immiscée et c'est nous qui devons la meubler d'un souffle. Faire table rase, disais-tu. Mais nous venons déjà de jeter janvier devant nous telle une fausse promesse. Un peu de pain semé au ciel en dessinant du regard un oiseau invisible. À la file, nous vaquons toujours au désordre. Cependant, nous entrons en ces chemins contrariés avec ce qui demeure de feu, d'immuable en nos constructions d'allumettes, nos châteaux de sable, nos élans, nos précieux samisdates, nos résolutions. Pour exaucer nos rêves encombrés, demeure sur nos routes, en ce matin de février, le mot espoir qui traîne. Un espoir sans frémir, ni briller, ni falloir. Jusqu'où le pousserons-nous en nos maisons, coûte que coûte Nous le posons sur une table, puis sur la page, à peine tournée. Avec ce mot-là pour emblème, nous pouvons au moins démasquer, loin de la gueule de l'emploi, deux lèvres entr'ouvertes au poème. Dans donc, les deux mot, poèmes, c'est ça, dans les deux ouais. poèmes, le mot espoir, puisque vous êtes un éternel optimiste, donc ça, ça correspond bien à ce mot, l'espoir. Ben, je pense qu'on en a besoin, hein, ça c'est sûr. Alors bon, c'est vrai que j'ai fait des poèmes un peu plus durs, mais vous voyez, c'est ceux-là que j'avais envie de lire, parce qu'effectivement... Il y, a, il y a ce mot-là qui traîne hein, sans, sans briller, comme je le dis dans le texte, mais qui, qui est là quand même derrière nos, nos paravents et derrière nos inquiétudes. Dans le premier poème que, que vous nous avez lu, il y a ces mots. J'ai attrapé la poésie. Euh, comment est ce que vous avez attrapé la poésie en observant votre, votre père écrire Vous êtes très bien enseigné. <rire> oui, effectivement. Donc moi, J'ai attrapé la poésie très, très tôt parce que l'image est un peu idyllique, mais elle l'est, en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai passé une enfance dans une cité très modeste, parce que mes parents viennent d'un milieu modeste, plutôt de, de bûcherons, de mineurs, mais sont devenus tous les deux instituteurs. Mon père, Pierre Coran, est un, est un poète fort connu en France, en Belgique et ailleurs. Il a deux, deux écoles portent son nom en Belgique. Et, et, et ma mère est aussi, était aussi comédienne. Et donc moi, après, j'habitais dans une forêt. J'avais d'un côté mon père et j'observais sa main en train d'écrire. Et d'ailleurs, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Journal de gestes » parce que pour moi, je ne peux pas être un écrivain comme ça. Moi, j'ai besoin de que, que la main parte faire son petit voyage ou son petit balai. Et donc, d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que j'allais dans ma chambre et j'imitais le geste de mon père. Mais comme je n'avais pas appris l'alphabet, je, je dessinais des vagues. Donc c'était des poèmes euh, « Les tristes vagues ». Donc, j'étais très vaguement poète. La danse de la main. Voilà, c'était exactement. C'était la danse de la main. Et alors, j'entendais ma mère répéter ces spectacles de poésie. Donc, c'est vrai que j'étais vraiment... Le virus, je ne pouvais que l'attraper hein, parce qu'il était, il était absolument partout. Et puis, évidemment, quand j'ai appris à lire et à pouvoir écrire moi-même, j'étais dans ce qu'on peut appeler une solitude heureuse, c'est-à-dire que vivre en, fo, en forêt avec ses parents, et sans avoir ni de frères ni de sœurs, ben on s'invente un monde et, et on part, on part sur les chemins. D'ailleurs, moi, j'ai comme je suis venu vous voir, j'ai passé la nuit à Paris. J'ai écrit pendant plusieurs heures parce que c'est toujours quand je suis loin, loin de chez moi, en mouvement. Par exemple, dans un train, vous avez l'impression que la ligne du paysage va devenir la ligne de l'écriture. Il y a quelque chose qui n'est pas une pause chez moi d'écrivain voyageur, mais... C'est comme ça que les mots me viennent. Voilà. Donc, c'est comme ça que se manifestent les symptômes de cette merveilleuse maladie de la poésie. On va revenir sur la mécanique de l'écriture, mais j'ouvre juste une petite parenthèse, puisque tout à l'heure, vous évoquiez le, le pseudonyme avec les, les enfants qui cherchaient à savoir si vous en aviez d'autres. Euh, Peut-être un mot de, de ce pseudonyme, Karl Norak puisque si on fait bien attention, Norak est l'anagramme de Coran, euh, qui est lui-même un pseudonyme pris par votre père, puisque Pierre Coran a été un personnage avant d'être le nom de, de votre père. Oui, ça, peu de gens le savent, mais euh, donc mon nom, c'est de Donc en France, ça n'a pas de connotation. D'ailleurs, bon, peut être, j'aurais pu le garder. Mais les amis belges qui nous écouteront, savent qu'évidemment, c'est comme si je m'appelais Monsieur Leclerc ou Monsieur Auchan. Et donc, quand on est enseignant, ce n'est pas toujours facile à assumer. Ça se faire appeler Monsieur Magasin voilà. Et alors, mon père, qui, qui, a, qui a beaucoup d'humour, c'est hein, ce fameux décalage belge qu'on qu apprécie plus en France, d'ailleurs, aujourd'hui, qui fait qu'un jour, il a dit ben, je vais prendre l'identité, puisque j'ai commencé par le roman policier, du, de la première personne que, qui a été assassinée dans un de mes livres. Et il se fait qu'il l'avait curieusement appelé Pierre Coran. Et alors, son imprimeur, éditeur de l'époque, lui a dit mais monsieur, mais Coran, c'est extrêmement connoté. Et il se fait que ce monsieur s'appelait Dieu parce que dans le Borinage, la région de Mons, il y a beaucoup de gens qui s'appellent Dieu. Alors dit tu t'appelles Dieu, je m'appellerai Coran, restons-en là. Et mon père a écrit pas mal de, de poèmes en jouant sur les mots. Mon père est un, un grand jongleur de mots. Lui, d'ailleurs, pour écrire, ce n'est pas le voyage, c'est un silence matiné de chants d'oiseaux dans la forêt. Il peut écrire sur la ville, mais il a besoin d'être dans cette connexion-là avec la nature, alors que moi... Quand je suis à Paris, par exemple, je vais à un café juste à la sortie du métro de Belleville où il y a encore toutes les communautés qui sont à Belleville qui vont dans le même café, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais vous devez être très malheureux en ce moment alors de ne plus pouvoir Mais aller moi, je écrire dans Je, je, je, je télétravaille à la maison, si vous voulez, parce que moi, mon lieu de travail, c'est je suis un écrivain de café. Quand j'avais six ans, j'ai rencontré un poète du groupe surréaliste qui s'appelait Achille Chavet en Belgique. Il est très célèbre, malheureusement pas assez en France et qui était vraiment un écrivain de café, qui écrivait d'ailleurs sur les petits cartons hein, qui, sont, qui sont sur les tables. Et moi, j'avais été fasciné adolescent par lui. C'est lui qui m'a donné envie de, de prendre un carnet, d'aller m'asseoir au milieu des gens dans cette sorte d'électricité, de, d'adrénaline des autres. Moi, j'adore prendre... Ce n'est pas que je vais voler la conversation de mes voisins, hein, euh, mais j'adore les, les, les infimes détails. fois, j'étais à Paris dans... Dans un café qui s'appelle l'amnésie passagère, je trouvais déjà magnifique. C'est un titre de poème. Et il y, avait que, il y avait deux personnes à côté de moi. Une qui disait à l'autre :« Mais si je te dit », et l'autre qui dit :« Je ne me souviens plus. » Donc l'amnésie passagère était bien là. Et voilà, un détail comme ça aussi, un film va m'inspirer, va m'inspirer un poème. Et vous disiez, euh, je travaille dans, dans les cafés, on a évoqué le, le mouvement, on va revenir sur, euh, sur cette mécanique, aussi la musique que vous pouvez euh, écouter euh, en écrivant, mais on évoquait euh, la, la jeunesse, l'enfance, l'envie de, de devenir poète, même si on voit que, que ce n'est pas forcément une définition figée. Comment est-ce qu'on apprend à écrire de, de la poésie Comment est-ce qu'il euh, y a quelque chose de, de très, très mystérieux là-dedans euh, Qu'est-ce qui fait qu'un poème nous touche, nous émeut, nous bouleverse Il y a quelque chose qui est assez difficile à décrire en tant que, que lecteur. Comment est-ce qu'on sait ça en tant que, que poète Comment est-ce s'améliore en tant que poète Ah, ça, ça, ça, C'est une <rire> bonne question, parce que finalement, il n'y a pas d'école. L'école, c'est la vie, en quelque sorte. Moi, j'ai compris que c'était en voyageant que les choses se feraient parce que je serais confronté à d'autres personnes, mais aussi à d'autres paysages, à d'autres odeurs, à, à d'autres touchés, hein, donc par tous les sens. Et chacun va trouver... Euh, Peut-être que quelqu'un va retourner quand même encore dans sa tour d'ivoire. Quelqu'un d'autre va peut être aller en, en slameur dans, dans les rues pour, pour déclamer ces mots et voir un peu ceux qui peuvent toucher les autres. Moi, c'était partir sur les chemins. Hein. Ça, c'était clair. Le premier voyage ça a très mal passé. Hein. J'avais une bonne vingtaine d'années. Des longs cheveux. Hein. C'est difficile à croire, mais c est, c est, ça s'est passé. Autrefois. Je vous imagine très bien. Ah bon, mais c'est gentil de votre part. Et donc, je suis parti au nord de l'Inde pour passer au Tibet avec dans la poche un livre magnifique qui s'appelle « Tibet » de Victor Ségalène. Et voilà, je me suis dit, je vais, je vais faire comme M. Ségalène. Hein, je vais aller en haut, des, en haut des, des cols, moi qui viens du plat pays. Et quand je vais voir les grands paysages, peut-être que je vais trouver ce poème que je cherchais partout. Et évidemment, je ne l'ai pas trouvé, même si je suis large d'épaule. Je n'ai pas pu brasser cet immense paysage. Par contre, ce jour-là, en fait, j'ai... J'ai vu une femme qui est en train de se peindre, de, de se peigner les cheveux avec du beurre de yak, hein, qui fait luire les cheveux au soleil. Ensuite, j'ai passé un moment avec un, un monsieur qui avait vraiment des pattes d'oiseau de rides au coin des yeux, mais qui était. C'était beau comme, le, comme un parchemin. On avait l'impression que toute sa sagesse était, était là au coin des yeux, qu'on avait envie de saisir, de lui voler une poignée de rides pour avoir un tout petit peu de sa lucidité sur le monde. Et là, je me suis dit, voilà, tu as été si loin, si loin de ton pays là-bas. Je suis passé d'ailleurs en cachette au Tibet pour savoir que c'est sur les gens que tu vas rencontrer dans la rue, que tu vas écrire. Et pour moi, ça, c'était vraiment la rencontre la plus fondamentale. Et vous y êtes retourné plusieurs fois en, en Inde. Où en est le, le sentiment de, de l'Inde? Vous êtes vraiment très, très bien renseigné, Sonia, parce que là, vous me parlez d'un livre que, que, qui existe virtuellement depuis dix ans. J'ai fait à peu près cinq voyages en Inde pour le, pour le terminer. Donc il, fait déjà deux, il y a déjà 200 poèmes qui sont sur l'Inde. Pour le moment, d'ailleurs, le dernier voyage, c'était aller à Varanasi, donc Benares, où les gens, d'ailleurs, ça, ça peut paraître fort triste puisqu'ils viennent pour mourir là. Et donc on voit des, des, des vieillards très proches du, du basculement de l'autre côté de l'écran de la vie mais qui ont un regard extrêmement clair et un sourire, parce que si vous mourrez à cet endroit précis, Shiva vous donne le mot de passe de votre réincarnation. Et donc, si vous y croyez et que vous êtes là, vous n'avez plus qu'à fermer les yeux doucement et attendre de revivre. Et donc, moi, j'ai été parler avec ces gens. J'ai été aussi... Essayer de les photographier avec des mots parce que c'est ce que j'essaye de faire, d'être un, un portraitiste en, en, en quelques phrases. Et donc là, voilà, il y, a, il y a une 40, 45 personnes comme ça qui se retrouvent dans ce livre que j'espère terminer cette année ou l'année prochaine. Vous êtes la première à en parler en tout cas. Voilà. On parlait des, des lieux, on parlait des, des voyages. Vous êtes installé à Ostende depuis peu de temps, après avoir vécu dans, dans le Loiret, en France. Euh, Qu'est-ce qu qui se joue à Ostende Est-ce que ça a changé, justement, votre, votre façon d'écrire Ou en tout cas, est-ce que ça a un impact sur, sur vos poèmes Tout à fait. Hein. D'ailleurs, il bon, y, y a un livre là qui paraît, qui s'appelle « un, un, un verre d'eau glacée » aux éditions Le pré qui est mon journal intime de ma première année à Ostende. Et c'est la première fois, d'ailleurs, que je fais un recueil sur si peu de mois. D'habitude, je mets plusieurs années parce qu'évidemment, euh, revenir dans, dans son pays après 20 ans dans le Loiret, euh, c'est pas quelque chose d'innocent. Hein. Moi, je pense d'ailleurs qu'on est davantage belge quand on s'absente parce qu'on est loin des, des petits calculs politiciens. Donc on, on regarde l'actualité française hein, qui a ses bons et mauvais côtés également, n'est-ce pas et puis, et puis, quand on rentre au pays, moi, j'avais choisi de toute façon. Les gens pensent que je suis rentré parce qu'on m'a demandé d'être poète national. Hein. Ce n'est pas moi qui ai brigué ce, ce poste. Mais en réalité, j'avais déjà mis la maison en vente. J'avais envie d'habiter en Flandre. Évidemment, il y a, il y a est une ville assez merveilleuse. Moi, j'ai écrit dans un café. Vous venez écrire Stéphane Zweck en 1936, il y a sa photo à côté de la table. Euh, souvent, il y a Arnaud à la table d'à côté qui est en train d'imaginer ses chansons. Je ne le dérange pas. Il ne me connaît pas. Hein, donc, il y a aussi évidemment la magie d'arpenter la digue, d'être dans le vent de la mer. C'est une image très romantique et qui peut paraître un peu cliché, mais elle est extrêmement efficace. Évidemment, quand vous êtes devant la mer, vous n'avez plus absolument aucune limite et aussi peut-être dans le poème que vous allez euh, tenter d'écrire. Mais j'avais vraiment une volonté d'aller dans l'autre Belgique, d'aller... Euh, J'apprends le néerlandais, d'ailleurs, euh, d'essayer vraiment de connaître mon pays euh, par tous les angles et donc euh, d'aller vivre euh, en Ostendais. D'ailleurs, ça, c'est un mot que personne ne connaît à Paris, mais je suis un angespoulde. Ça, c'est de l'ostandais. Ils m'ont donné un dictionnaire d'ostandais. J'ai dit, excusez-moi, je vais d'abord apprendre le néerlandais. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas un ostendé d'origine, ce qui était James Sansor d'ailleurs, le célèbre peintre euh, qui maintenant incarne Ostend, mais au début, on ne l'aimait pas parce qu'il avait un nom anglais. Quand même. James Sansor, ça ne fait pas très très ostandais. Et donc, Angus Sensor, ça veut dire celui qui est arrivé assis sur la dernière vague venant de la mer. Et donc, évidemment, pour eux, c'est une image assez moqueuse, mais quand on me demande maintenant de me définir quand je suis en Flandre, je dis Angus Parce que je, moi, moi j'aime bien l'idée que je suis arrivé un jour sur une vague et que je me suis posé là pour partir à, à la recherche d'un nouveau poème. Et que vient faire Marvin Gaye dans tout ça ah, Marvin Gaye, c'est un peu la musique de l'âme. C'est à dire que si vous voulez, comme moi, quand je suis à la maison, j'ai besoin d'écrire en musique. J'ai beaucoup de chance hein, d'ailleurs parce que. J'ai pu écrire des textes qui sont un peu entre livrés et poèmes, à la fois pour le théâtre du Châtelet, l'Opéra de Lyon, l'Opéra comique. Là, normalement, en avril, un carnaval des animaux sud-américains à la Philharmonie de, de Paris. Et quand je suis à la maison, le silence ne me parle pas, si vous voulez. Et donc, j'écoute. Pour le moment, c'est un groupe qui s'appelle Tinderstick. Alors, quelquefois, je peux écouter des choses même très, très bruyantes pour écrire un poème tendre. Il faut chaque fois quelquefois chercher un petit peu le paradoxe. Et souvent, depuis toujours, il y a Marvin Gaye. Alors moi, quand j'étais adolescent, j'allais déjà me balader à Ostende. Et un jour, je l'ai vu puisque les gens ne le savent pas toujours, mais il a vécu plusieurs années à Ostend. Il aurait dû y rester parce que malheureusement, quand il est retourné aux États-Unis, il s'est fait assassiner par son, par son propre père pasteur. Et euh, moi, je l'ai simplement croisé dans la, dans la rue, hein, mais, mais quelquefois, voilà, le, juste un regard est quelque chose qui, qui, qui vous emmène ailleurs. Et je trouve que la musique soul, hein, qui veut dire l'âme, est quelque chose qui amène très, très naturellement à la poésie, parce qu'on a, on a vraiment l'impression qu'il y, qu y a un souffle poétique dans cette musique, en même temps qu'elle nous donne envie de, de faire les mots un peu plus dansants. Mais justement, c'est la musique qui vient accompagner les mots. Est-ce qu'il arrive que, que la musique vous inspire directement C'est-à-dire que de la musique naît un poème. Oui, d'ailleurs, dans, dans, dans les textes que je dois écrire à propos de compositeurs, c'est comme ça, hein c'est-à-dire quand, quand j'ai fait avec François Morel Eric Satie, euh, il m'a fallu six mois pour, pour, pour mettre des mots sur la musique d'Eric Satie. C'est d'ailleurs quand j'ai su qu'il s'envoyait des lettres à lui-même et qu'il les postait vraiment pour prendre de ses nouvelles que j'ai eu l'impression d'avoir reçu une de ces lettres et d'entrer en connexion. Au bout d'un moment, vous, de, vous écoutez tellement une musique que vous, en, que vous devenez poreux hein, et qu'à un moment donné, il y a un aller-retour. C'est-à-dire que vous entrez dans cette musique, elle, elle entre en vous. Et quand il y a ce, ce balayement, si vous voulez, d'un aller-retour, à ce moment-là, les mots viennent et peut-être auront-ils la, la chance d'être justes. On va parler de, de ce livre sur Eric Satie, également de, de vos livres jeunesse. Mais on parlait tout à l'heure de, de l'impact que peut avoir un poème, de, de ce qui fait qu'il peut nous, nous émouvoir. Est-ce qu'on on, on est surpris parfois de, de l'effet que peut faire un poème Vous l'avez expérimenté, je crois, cette, cette surprise, ou en tout cas, j'imagine une surprise renouvelée, notamment avec le, le projet Fleurs de funérailles. Est-ce que vous pouvez nous, nous en dire un mot de, de ce projet Oui, donc ça, c'était un projet important l'an dernier, euh, c'est-à-dire que, quand j'ai vu les, les, les enterrements qui étaient vraiment solitaires, c'est venu d'ailleurs d'un ami qui habite en Italie qui m'a dit Voilà, je vois je passer des, des enterrements et il n'y a personne. Et dans ce pays qui incarne l'esprit de la famille, je me suis dit ça, ça va arriver en France, ça va arriver dans mon pays, la Belgique. Et donc j'ai demandé à des poètes des, des trois langues, euh, en fait 90, on, on va dire 90, puisque nous sommes à Paris qui, tout de suite, ont été d'accord avec moi de créer une sorte de collectif. Et alors, on a écrit environ 100, 150 poèmes personnalisés, c'est-à-dire qu'une famille... C'est encore arrivé la semaine dernière. Hein. Donc, une famille nous, nous contacte pour, pour la mort d'un de, de leurs proches. Et alors, on, par contact téléphonique avec cette famille, on compose un poème qui est destiné à être lu lors de la cérémonie. Et là, d'ailleurs... Euh, j'ai vu à quel point ça avait été important. Parce que si vous voulez, moi, au départ, j'ai dit ce n'est pas grand chose, mais ce n'est pas rien. Hein ce ce n'est pas un rituel. Ça ne va pas consoler les gens de, de ces morts terribles. Le premier coup de fil que j'ai fait avec une famille, on, dit, on nous a dit « Venez chercher l'urne ». On n'a même pas assisté à, à la crémation elle-même. On a eu juste une urne. On n'a pas pu poser nos doigts sur les paupières de, de notre père. Et donc, il y a quelque chose, évidemment, qui était profondément triste. Mais les gens nous, nous écrivent après des lettres qui, sont, qui ne sont pas tristes. Parce qu'ils nous disent, ben, en quelque sorte, notre parent, premièrement, n'est plus une statistique au JT. Hein, il n'est plus simplement un chiffre parmi d'autres euh, sur les morts du jour. C'est vraiment lui qui est dans son poème. Et puis... Euh, il y a une chercheuse à l'Université de Louvain qui, du coup, a écrit une étude par rapport à cette action euh, dont on a parlé d'ailleurs un peu partout en Europe. Il se fait qu'en Espagne, on a, on a traduit des poèmes en espagnol et nos poèmes ont été utilisés dans d'autres pays. En Bretagne aussi, par exemple, en France, on a eu des, des vidéos, des échos. Euh, et cette chercheuse, ce qu'elle a dit, c'est que en anthropologie, ce qui sépare l'homme de l'animal, on dit que c'est l'intelligence. Ce n'est pas l'intelligence, c'est le fait qu'on accompagne nos morts par un rituel. Hein, L'humain a cette particularité. Et si on nous enlève ça, on nous enlève vraiment une part d'humanité. Et c'est pour ça que ce poème a eu un effet plus important que moi, je ne le pensais. Et, euh, et voilà, il y, y a encore des, des poètes belges qui m'ont dit la semaine dernière... On ne savait pas qu'un poème pouvait servir vraiment à quelque chose, hein, puisqu'on a un festival qui parle du réalisme, hein, qu'un qu poème puisse être à ce point dans la vie, à un moment d'ailleurs crucial de la vie. Hein, je viens d'écrire un poème sur la naissance d'un enfant. Euh, C'est quelque chose qu'on fait. D'ailleurs, chez les Inuits, on écrit un poème à la naissance d'un enfant et il est sa propriété toute sa vie. Il le lègue après à quelqu'un d'autre s'il veut. C'est beau c'est très beau. Vous parlez de, de l'enfance, ça tombe bien. Je disais, vous avez écrit de, de nombreux livres pour, pour la jeunesse. Euh, pourquoi avoir choisi l'écriture pour la jeunesse? Parce que justement, c'est quelque chose qui est très proche de, de la poésie, cette écriture. Ben moi, j'ai toujours voulu faire poète dans la vie. Hein, et donc, mon père, qui a pourtant a publié de nombreux livres. Il a, il a été enseignant quand même toute sa carrière. Donc, il y a une grande difficulté à arriver à vivre uniquement de, de sa poésie. Moi, je me suis dirigé vers le livre pour enfants parce qu'effectivement, c'est le genre qui me paraît le plus proche du poème. Vous n'avez pas beaucoup de mots. Pour moi, un album, c'est déjà long. Moi, je suis un coureur de 100 mètres. J'ai le souffle court. L'autre fois, il y a une journaliste assez connue, d'ailleurs, mais qui m'a dit une chose bizarre. Elle m'a dit, vous êtes mûr pour le roman Hein, parce que comme... comme si c'était forcément des étapes et que c'était voilà, des étapes. Voilà, comme si moi que... j'ai construit un beau petit bateau de papier qui commence à voguer, mais faites un paquebot maintenant, n'est-ce pas Et euh, voilà Pourquoi on demanderait à un coureur de 400 mètres d'être marathonien en fait Donc voilà. Moi, moi c'est ma respiration qui est, qui est comme ça. Et donc, dans la littérature pour la jeunesse, il y a aussi beaucoup de jeux sur les mots et la musicalité, parce qu'on doit penser à la, à la voix de l'enfant dans sa tête quand il lit l'histoire, à la voix de la maman peut-être qui va lui lire l'histoire. Donc, il y a ce pouvoir d'oralité qui est quelque chose de fondamental dans la poésie. L'autre fois, j'étais au Sénégal et ils m'ont dit en Wolof, le mot poème veut dire parole aussi. Donc, c'est la même source. Donc, l'oralité est inscrite dans, dans le mot poème euh, lui-même. Et je pense que c'est quelque chose qui est, qui est tout à fait réel. Donc l'économie des moyens et aussi le basculement vers l'imaginaire, parce que euh, justement, un poème vacille ou oscille plutôt entre, entre réalité, imagination, hein, pour dire le monde tel qu'il est, mais aussi tel qu'on le rêve, tel qu'on a envie de le réenchanter. Et je pense que dans un album pour enfants, il y a à peu près toutes ces dimensions-là, que l'histoire d'ailleurs soit triste ou pas. Hein. Je, je viens de faire une histoire euh, inspirée par l'Amérique, euh, qui ressemble à une comédie américaine, qui s'appelle Lucky Joey. Et là, il y a une merveilleuse, euh, un merveilleux happy end après tous les ennuis et un, et un méchant rhinocéros qui s'appelle Strum, d'ailleurs. Hein. Donc euh, je m'excuse d'ailleurs auprès de, de tous les rhinocéros pour, euh, pour cette, cette comparaison un peu étrange. Et donc, voilà. Le, le livre pour enfants, en même temps, est euh, le genre littéraire qui s'est le plus développé depuis 30 ans. Il commence à, à avoir une reconnaissance qu'il n'avait pas. Et si vous écrivez aujourd'hui un poème, vous n'allez pas vous dire « Tiens, je vais innover, Enfin, je vais écrire » sur un ton qui n'a jamais été utilisé par un autre poète, euh, ce serait extrêmement prétentieux. Par contre, dans le, dans le livre pour enfants, il y a encore une terra incognita, il y a encore, des si, si c'était une forêt, il y a encore quelques drèves, quelques clairières qui ont été à peine, à peine découvertes. Par exemple, quand j'ai écrit un livre pour enfants euh, sur euh, Astor Piazzolla, par exemple, bah, on m'a dit que le premier livre pour enfants euh, dédiées à Astor Piazzolla ou, ou, ou Monteverdi ou, ou Eric Satie. Ce sont des choses qui ont été très rarement, des thématiques, si vous voulez, qui ont été très rarement prises euh, en compte par un auteur pour essayer d'aller à la rencontre des enfants avec cet univers-là. Et cela permet aussi, on peut aussi le faire dans, dans des textes pour adultes, mais peut être pas avec le même amusement ou le même impact, d'inventer des mots. Vous évoquiez le livre sur Eric Satie. On retrouve le verbe kangouriser, je crois, ou sotereller. Euh, c'est aussi un jeu, vraiment. Le, la poésie, c'est aussi un amour des mots, le, le goût des mots et de, de jouer avec. Parce que quand on invente des mots, il y a vraiment cette dimension de, de jeu. Oui, d'ailleurs, quand je vais dans les écoles, ça, ça leur plaît beaucoup hein, parce que, Quelquefois, ils inventent un mot. Alors, ils regardent la maîtresse on de dire, tiens, droit, mais oui. si on regarde dans le dictionnaire, mais je leur dis, ben voilà, vous avez cette, cette liberté-là. C'est ça qu'on essaie d'enseigner. C'est la, la libre parole, à la fois sur le sens qu'on a à donner, parce que les enfants ont, ont beaucoup de choses à, à nous exprimer. D'ailleurs, pour le moment, je reçois beaucoup de poèmes d'ados qui disent « Je veux contribuer à vos fleurs de funérailles. J'ai écrit aussi. Euh, » Donc, c'est très touchant, d'ailleurs, de voir chez ces jeunes... Euh, ils veulent, pour, pour, pour des gens d'ailleurs souvent assez âgés qui vont, qui vont mourir du, du Covid, apporter un peu le, leur pierre à l'édifice. C'est très touchant, un peu tous ces, ces courriers de, de jeunes qui reviennent de plus en plus à la poésie, parce qu'aussi la poésie va davantage vers eux. Aujourd'hui, on a une nouvelle génération de poètes, et, de, et en particulier de poétesses, que ce soit. En France, avec Florentine Ray, Cécile Coulon, je pourrais faire une longue liste. La France, aujourd'hui, a une très grande génération de jeunes femmes de, de votre âge qui sont, qui sont la, la relève de la poésie. En Flandre aussi, et du côté francophone en Belgique, il y a vraiment une nouvelle génération où la poésie reste complexe. Hein. Elle reste quelque chose d'un peu secret dont on ne comprendra pas tout. Euh, toujours tout. Un, un poème qui n'aurait pas ses propres mystères et ses propres silences serait un petit peu inquiétant parce qu'à ce moment-là, il serait un peu plus proche du discours. Mais on voit vraiment un, un, un retour de la poésie et d'une poésie qui pourrait se partager un peu comme le pain. s'appelle. Euh... Moi, j'aime bien ce geste autrefois un peu paysan. On avait le pain et on le rompait. Et pour moi, un poème, le poème idéal, ce serait ça. Premièrement, on pourrait, il y aurait quelque chose de tactile. On pourrait presque en saisir les images et on pourrait, d'une certaine façon, le rompre pour qu'il qu soit nourriture aussi pour les autres. Est-ce que ça va dans ce sens J'ai remarqué que vous employez volontiers le tu dans, dans vos poèmes. C'est aussi cette idée de, de chuchoter à l'oreille du, du lecteur ou en tout cas, d'être dans cette, dans cette proximité. C'est vrai qu'on euh, on, on, s'adresse à un lecteur ou une lectrice invisible. Euh, moi, souvent, c'est une petite fille, peut-être parce que maintenant, j'ai une grande fille de 20 ans, mais j'ai beaucoup écrit en pensant à elle. Et, euh, et pour moi, c'est un, un peu la môme. D'ailleurs, c'est une petite fille parisienne, un peu comme on voyait dans les films ou, euh, ou, ou, dans, ou dans, les, dans les textes de, de Raymond Queneau. Hein, donc voilà, c'est une petite fille espiègle. Qui, qui est poétesse et à qui je, je m'adresse d'une certaine façon. Je crois que le fait de quelquefois de dire tu, d'aller chercher, y compris d'ailleurs dans les poèmes qui paraissent dans la presse, d'aller chercher l'autre, euh, de lui dire je suis en train de te parler. Et derrière, derrière, ce, derrière la page et ses signes inscrits, il y a un visage. Hein. D'ailleurs, moi même, quand, quand je, je lis de la poésie, je cherche un visage derrière, euh, derrière les mots. Vous parliez de, de la presse, du fait d'interpeller le lecteur. Euh, ce n'est pas forcément évident quand on publie dans, dans un journal. Je le disais que, que les gens déjà s'arrêtent euh, pour lire ce poème, pour, pour prendre le temps. Et c'est d'ailleurs ce qu'on vous avait expliqué quand vous aviez publié votre tout premier poème dans, dans Le Figaro, je crois. Euh, cette idée qu'il y aurait peut-être 10 millions de lecteurs qui allaient le voir passer. Peut-être, je ne sais plus les chiffres, euh, 10 000 qui allaient euh, vraiment le lire. Peut-être 100 qui allaient être touchés. Peut-être un qui allait acheter euh, le, le recueil. J'ai dit complètement des chiffres hasards. Ça ne doit pas du tout être ça, l'anecdote, mais, mais c'était un grand poète euh, qui s'appelait Alain Bosquet hein, et qui, est eu, qui était très, très important à Paris sur la scène poétique et qui a eu cette particularité d'être né russe, Anatole Binsky, d'arriver avec son père, traducteur de, de Tolstoï en Belgique. Ensuite, de partir avec André Breton aux États-Unis pendant la Deuxième Guerre mondiale, se faire naturaliser américain, revenir comme soldat américain et devenir un poète français très, très connu. Et alors, en Belgique, il y a, il y a toujours des gens qui vont lire votre poésie et essayer de l'envoyer à Paris parce qu'on a besoin quand même de pouvoir sortir de notre frontière. Et à l'époque, c'était trois dames merveilleuses par leur forte personnalité qui s'appelaient Claire Lejeune, André Zodenkam et Liliane Wouters. Et elles ont envoyé les poèmes à M. Bosquet, qui, quand il aimait, à ce moment-là, était un homme vraiment merveilleux qui prenait le temps de, de faire éditer. Moi, j'ai pu être édité aux éditions de La Différence, qui est un très, très bon éditeur de poésie, malheureusement, qui n'existe plus. C'était grâce à Alain Bosquet. Et la première fois, j'habitais toujours en Belgique. Il m'appelle très tôt le matin. J'étais un pas très bien réveillé. D'ailleurs, je pensais que c'était une blague. Il avait une voix un peu comme ça, voyez-vous. Il m'a dit « Puis-je m'occuper de vous ?» Je dis « Certes, Monsieur Bosquet. » Il me dit « Vous irez acheter le Figaro ?» Ce qui est compliqué dans un village de Belgique. Hein. D'ailleurs, il y a le soir où la Libre Belgique, parce que je leur ai demandé de vous mettre un poème. Et effectivement, vous serez... Alors là, il me donne le tirage du Figaro. Mais après, il me dit « Bon, évidemment, 10 000 l'apercevront, 1 000 le liront. 100 le comprendront vraiment. 10 en comprendront le sens caché et se diront il faut que j'achète ce livre de poésie et un le fera. Il me dit je vous appelle de Paris pour dire vous allez vendre un livre de poésie aujourd'hui. Alors évidemment, c'est très important parce que vous voyez, j'avais écrit un livre qui s'appelle Métropolitaine où pendant un... Pendant plusieurs mois, j'étais dans le métro de Paris écrire sur la première, la première dame qui était devant moi en entrant. Donc écrire sur la passante, c'était un jeu un petit peu oulipien. J'aime beaucoup, beaucoup le mouvement oulipo. Et j'ai eu la chance que la RATP a pris ce livre et l'a exposé pendant un mois dans toutes les rames de Paris. Euh, j'ai eu, grâce au printemps des poètes, euh, non seulement Sandrine Bonner a enregistré un de mes poèmes euh, dans le métro de Paris euh, l'an dernier, mais il y avait un de mes poèmes dans chaque station. Et là, vous avez pour la première fois de votre vie, vous avez la sensation que même un regard un peu impatient ou, ou, ou juste un effleurement du regard fait que vos mots vont quand même avoir un destin tout à fait particulier. Et ce qui est fort, c'est que vous disiez, euh, les personnes vont comprendre le poème. Mais ce qui est très fort avec la poésie, c'est que parfois, euh, on ne comprend pas forcément. Et on est pourtant marqué par les mots, touché par les mots. On évoquait les livres pour enfants. Il y a des livres jeunesse. Il y a aussi des livres de poésie euh, pour enfants, notamment euh, le très, très beau que je, que je conseille à tout le monde. Poème pour mieux rêver. C'est aux éditions Actes Sud euh, Junior. Euh, il y, a, il y a vraiment ça de se dire quand, quand on écrit ou en tout cas aussi quand on lit, qu'il n'y a pas besoin de, de comprendre pour être, pour être touché, pour être ému Alors Oui et non. C'est-à-dire que pendant, si vous voulez, en particulier en France, parce que dans la tradition, par exemple, anglo-saxonne, la part de récit dans le poème n'a jamais été complètement abandonnée. En France, il y a eu de plus grandes expérimentations, notamment plusieurs décennies où, en quelque sorte, le poète allait vers l'art abstrait. Et l'art abstrait, c'est vraiment un des arts les plus fantastiques. Mais en poésie, dès le moment où il n'y a plus que le silence qui nous parle et que les mots sont, sont extrêmement savants ou dans un, dans un tel balai entre eux que... Même moi, d'ailleurs, quelquefois qui lit des poèmes tous les jours depuis quelques décennies, je n'y comprenais rien. Évidemment, ça, éloigne, ça peut éloigner les gens de la poésie. Ça devient de la pure expérimentation. En même temps, il faut faire attention à ne pas vouloir être compris à tout prix. Hein, euh, il y avait un grand poète belge qui s'appelait Jacques Isoar, qui était professeur, euh, un grand poète liégeois, et qui me disait, moi je lis un poème, il travaillait en banlieue, hein, vraiment dans un collège de banlieue, je leur lis mes poèmes préférés, quelquefois ça va passer un petit peu au-dessus de leur tête, mais je leur dis, vous n'aurez aucune explication, mais je fais comme rituel d'ouvrir chacun de mes cours par la lecture d'un poème. Et il m'a dit, si jamais j'oubliais, il m'arrêtait. Il me disait, nous voulons euh, le poème. Et donc, au bout d'un moment, ils allaient chercher à leur façon une certaine teneur. Et il faut, il faut un juste équilibre. Hein. Si vous voulez, un poète, il est sur un fil. Euh, si vous allez un peu à droite, vous êtes mièvre. Vous êtes vraiment, voilà, vous, vous tombez dans le cliché, dans la facilité ou dans la rime facile. Si vous allez de l'autre côté, ben peut être que vous allez rentrer dans, dans la nuit dont je parlais de Cocteau, mais rentrer dans la part d'ombre et, et peut être au bout d'un moment, dans un, tuen, dans un tunnel un peu trop obscur. Hein, et donc, voilà, c'est tout le travail du, du poète. Et ça, c'est le travail d'une vie, au moins d'une vie. Hein. D'ailleurs, pour aller vers une certaine simplicité, moi, j'ai un, une phrase de j'ai deux phrases dans mon atelier. J'ai un, un, une petite carte de la main de Samuel Beckett, qui est, qui est mon idole. Et, et d'ailleurs, c'est ici à Paris qu'il avait écrit. Il avait écrit ne pas me déranger. Je suis en train de répéter en entendant Godot. Donc moi, j'ai ça écrit de sa main. Je l'ai mis euh, pour dire tiens, il faut me, il faut me laisser tranquille. Hein et alors, j'ai quelques phrases de, de Kusai, le grand peintre japonais qui décrivait. Décennie par décennie, son projet artistique est très optimiste. Il dit quand j'aurai 110 ans, un point et une ligne voudront dire quelque chose. Donc en fait, en poésie, c'est la même chose. Va-t-on aller dans son chemin poétique vers quelque chose à complexifier de plus en plus ou alors essayer d'aller vers une forme de transparence C'est pour ça, d'ailleurs, que ce livre a un titre curieux parce que c'est un verre d'eau glacée, donc c'est quelque chose qui est vraiment de qui va à l'élémentaire. Et ça, c'est vraiment une quête pour moi qui est d'autant plus forte que euh, le fait que je côtoie par ailleurs les enfants pour écrire. Et quand j'écris pour les adultes, je vais chercher quelque chose de, de cette part d'enfance qui est qui est en moi et qui est aussi dans le regard des autres. Et c'est ce qui fait aussi qu'en tant qu'adulte, on peut très bien lire ces poèmes que j'évoquais en étant euh, touché. Ce que j'évoquais par le, le mot comprendre, c'était aussi pas forcément le fait d'avoir quelque chose de, de, de pas clair ou de complexe, mais l'idée que parfois on, on comprend les mots, on comprend ce qui est raconté, mais on n'arrive pas forcément à comprendre pourquoi ça nous touche autant. C'est peut-être surtout ça, en fait, qui, qui est mystérieux. Et dans ces poèmes pour enfants, il y a quelque chose de très simple, vous l'avez dit, et qui en même temps, sur beaucoup de poèmes, moi, m'ont beaucoup, beaucoup touché et sans réussir, à expliquer euh, simplement pourquoi, en fait. Et donc, ce n'était pas de, de comprendre ce qui était raconté, mais plus de comprendre l'impact que ça peut avoir. Oui, d'ailleurs, il y, y a un phénomène qui est tout à fait nouveau, hein, que, que, que, que beaucoup de poètes pourraient, ont, ont certainement remarqué, en particulier ceux qui écrivent pour la jeunesse, c'est qu'il y a énormément d'adultes qui achètent des livres pour la jeunesse pour la beauté aussi esthétique. Hein, parce que d'ailleurs, c'est en France et en Belgique qu'on fait les plus beaux livres. Ça peut paraître étrange de dire ça, mais tous les ans, j'allais à Bologne. Et euh, vraiment, le livre français et le livre belge est traduit dans le monde entier pour la qualité euh, esthétique de ses illustrations. Et d'ailleurs, du coup, j'en profite juste pour citer Géraldine Alibeux, qui fait euh, les dessins de ses euh, poèmes pour mieux rêver aux éditions Actes Sud Junior. Voilà, d'ailleurs, ce livre-là, on a mis un an à le faire. Et pour que ce soit bien lent. On, parfois, j'ai écrit d'après son dessin. Parfois, elle a fait le dessin. On a vraiment essayé de le faire ensemble. Et après, elle dit, je les ai dessinés, mais maintenant, je vais les coudre. Et quand on regarde le livre, en fait, elle a pris le temps et on a voulu faire, faire cette manière lente, justement, cette autre petite volupté de la lenteur en, en faisant ce livre-là. Alors aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup d'adultes qui vont chercher la poésie pour la jeunesse. Et ça, ça doit nous interpeller. En particulier... Tout à l'heure, je me dis tiens, je vais lire quand même un poème qui parle d'espoir. Je pourrais plus en vous lire des poèmes qui sont quand même beaucoup plus, beaucoup plus durs. Mais on a, on a un petit peu besoin de ça. Et c'est vrai. Moi, j'étais dans quand j'étais à Orléans, j'étais dans, dans un, un comité de lecture pour, pour la scène nationale au niveau des textes de théâtre contemporain. On va souvent de désespoir en désespoir. Quoi. Je veux dire, le monde, c'est normal. Hein. l'homme de théâtre va chercher dans la rue ce qui grince, ce qui, qui se tord et, et l'amène sur, sur la scène. Mais alors, après, quand le lecteur, lui, il veut aller chercher un ray de lumière. Quelquefois, il va aller peut être chercher dans un livre pour enfants. Parce que là, euh, moi, par exemple, dans le livre dont vous parlez, il y a des poèmes qui sont inspirés par le fameux terrible vendredi d'attentat à Paris parce que j'étais là le lendemain, place de la République. Et je voyais les gens qui commençaient à sortir, et y compris les enfants, avec des parents assez courageux qui disaient on va faire les courses quand même. Et donc, j'ai écrit trois poèmes sur, sur ces gens qui passaient. Et, mais j'essaye de, de, de, de trouver un angle qui ne soit pas désespérant. Hein. Mais ce n'est pas parce que vous écrivez pour les enfants que vous ne pouvez pas aller euh, chercher quelque chose, parfois qui est même euh, très, très sévère. Hein. C'est la façon dont vous allez porter un angle. Hein. C'est un peu comme le photographe. Hein. La photographie, quel angle, quel focal, quelle façon d'aller capter quelque chose de la lumière peut-on essayer de, de produire et une fois que vous avez cet angle, comment est-ce que vous travaillez vos poèmes tout à l'heure on évoquait une direction qui peut être celle d'aller vers une certaine simplicité, quelque chose qui n'est pas forcément immédiat. Comment est-ce arrivent ces poèmes Est-ce que les poèmes tels qu'on les lit, c'est tels qu'ils arrivent, sous votre main qui danse Ou est-ce qu'il y a beaucoup de travail derrière pour arriver à cette forme qui paraît tout à fait limpide et où on a l'impression que c'est quelque chose qui est soufflé d'un souffle, alors qu'on voilà, sait très bien que pour avoir une apparente simplicité, une fluidité, il peut y avoir beaucoup de travail derrière la première chose, c'est qu'il ne faut pas tricher. Hein. C'est-à-dire que même quand vous écrivez un poème pour les enfants, euh, bien sûr, vous pouvez avoir l'image de, de cette petite fille ou de, ou de ce garçon qui va vous écouter. Mais il faut, il faut attendre le moment où il va y avoir un petit jaillissement qui est très, très bref. Pour moi, c'est un petit peu comme si quelqu'un arrivait, faisait trois tours en dansant et puis s'en va. Hein. Donc, il faut aller capter ce moment qui est extrêmement, extrêmement éphémère et qui, parfois étrangement produit un poème sur lequel on n'a pas en, envie de, de faire quelques, quelques travail parce qu'on a l'impression qu'il est arrivé euh, comme il doit être. Il faut faire attention de ne pas chercher la perle à tout prix, parce que la perle, c'est très beau, mais c'est ennuyeux. Si, si, si en poésie, on ne faisait que des perles... Moi, pendant tout un moment, j'imitais... Enfin, J'étais extrêmement influencé par René Char, qui arrive à faire un aphorisme à chaque, à chaque vers. Et quand on tente ça... René Char est un génie. Il est arrivé. Mais c'est comme si on, on oubliait l'huître et l'âpreté de l'huître. C'est comme si on oubliait la mer elle-même pour essayer de trouver quelque chose de diaphane ou de brillant qui serait cette perle à chaque, à chaque point, à chaque trois petits points et virgule. Et donc, non, il faut retourner vers, vers la matière des mots. Moi, il y a des poèmes que, que je travaille très longtemps, qui, qui ont de nombreuses versions. Et d'autres qui vous arrivent un peu, un peu par surprise, comme quelqu'un qu'on n'attendait pas, et puis, et puis qui déboule dans la rue devant vous et que vous allez vous mettre à, à, à connaître vraiment. Et donc c'est très très variable. Il y a toujours quelque chose d'un petit peu inexplicable et secret. Même quand on écrit pour enfants, parce que euh, autrefois d'ailleurs on me disait, vous écrivez pour enfants, mais quel est dida l'objectif quel, quel didactique hein, L'objectif didactique, c'est aimer la poésie, c'est partager la poésie. Qu'est ce qu'on apprend? Après, on apprend. On apprend plein de choses sur soi déjà. Et euh... mais aujourd'hui, moi, j'ai eu un basculement parce que si vous voulez, j'ai défendu depuis très longtemps, le droit qu'un poète pour la jeunesse n'ait pas besoin d'avoir le moindre thème, c'est-à-dire qu'il puisse laisser affleurer ce petit mystère qui va devenir son poème sans avoir aucune obligation. Il peut, être, il peut être dans la rue avec les autres, il peut être dans son coin et parler même de, de ses propres sentiments de solitude s'il veut. Mais en même temps, on est dans un monde qui va tellement mal que dès le moment où vous avez certaines valeurs que vous portez et que vos livres vont être publiés. Peut-être même vont avoir la chance de, de, de courir un peu les rues et se retrouver sur une affiche. Moi, je me sens vraiment aujourd'hui le, le besoin de parler de ce que je ressens et de ce que je crois. Hein. Et il y a un livre qui va paraître qui s'appelle « Petit poème pour y aller hein. ». Donc ce sera aux éditions Pastel, l'école des loisirs dans un an, une centaine de poèmes. Et là, je parle beaucoup de la vie aujourd'hui. Je parle beaucoup d'écologie. Il ne s'agit pas de donner la leçon aux enfants, mais de transmettre quelque chose qui est derrière plusieurs parois et paliers intérieurs, quelques, quelques paysages que nous avons au fond de nous et qu'il faut laisser un peu sortir et affleurer. On a déjà hâte, en tout cas moi j'ai déjà hâte de découvrir ce livre. Merci beaucoup Karl Norak, je rappelle, Un verre d'eau glacée, c'est publié au Tailly Pré, aux éditions Le Tailly Pré, et ce petit livre pour enfants, mais que je conseille également à tous les adultes, bien évidemment, Poème pour mieux rêver, aux éditions Actes sud union Merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci beaucoup pour l'invitation, merci.